Effectivement, il faut toujours passer par un compte démo pour valider votre méthode de trading. Quelle que soit la technique que vous utilisez, il faut bien sûr être certain que vous pourrez gagner de l'argent avec votre méthode de manière régulière. Donc vous ne pouvez le faire qu'en testant sans risque sur un compte de démonstration. C'est ce qu'a fait ici Olivier, un de mes élèves. Donc vous voyez ses résultats. Il a fait 43 trades gagnants et un trade perdant. Donc vous voyez, il a réussi à faire 915 dollars et il a une, un résultat vraiment excellent. Donc je pense qu'il est prêt maintenant à passer sur un compte réel. Donc n'hésitez pas vous à passer un certain temps. Si vous n'avez pas de bons résultats sur un compte démonstration ne passez pas en réel, ça ne va pas devenir miraculeusement bon votre méthode si vous n'avez déjà pas euh, donc de bons résultats sur un compte démo. Ce qui va se passer au moment où vous allez passer euh, comme Olivier sur un compte réel eh bien vous aurez probablement un stress supplémentaire mais euh, au moins vous pourrez confirmer que votre méthode est valide et surtout il faut faire très attention à une chose lorsque vous tradez que ce soit en démo ou en réel, c'est le drawdown. C'est-à-dire il ne faut pas vous dire euh, le marché part euh, dans le mauvais sens de mon trade, je vais le laisser partir et il va revenir euh, gagnant. Non, ça c'est vraiment la chose à éviter. Il faut surtout surveiller votre drawdown. Donc vous voyez ici euh, Olivier a un drawdown de seulement 131 dollars sur ses gains de 915 dollars donc c'est excellent comme résultat. Donc ça c'est très important, il coupe, vous voyez sa, sa perte maximum est de 120 dollars donc il a eu un trade négatif donc de 120 dollars mais il n'a pas été au-delà. Donc ça c'est important, il n'a pris que des bons trades sauf celui-là, 120 dollars c'est gérable. Donc il n'a eu une perte maximale que de 131 sur un gain de quasi 1000 dollars. Donc c'est totalement excellent comme résultat. Il est tout à fait prêt selon moi de passer sur un compte démo, on va voir maintenant si ça se confirme, si le stress ne sera pas suffisant mais je l'aiderai bien sûr au niveau psychologique à passer ce cap et je suis convaincu qu'il va avoir de bons résultats. Donc ça confirme que la méthode qu'il utilise est bonne et donc vous aussi vous devez absolument passer sur un compte démo, valider sur un compte démo et une fois que vous avez des résultats comme Olivier et eh bien vous serez prêt pour passer sur un compte réel. Voilà j'espère que vous appréciez cette vidéo, que c'est un conseil que vous appliquerez et si vous voulez recevoir d'autres conseils et eh bien vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, vous pouvez également Participez à mes webinaires et mes masterclass où je vous donnerai également d'autres conseils pour arriver à d'excellents résultats comme ceux d'Olivier. Voilà je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.